Bonjour à tout le monde, merci d'être venu à cette conférence donc, sur le sujet Angular 42. J'ai pris volontairement ce titre parce que dans les versions Angular, a un peu fait n'importe quoi. Donc à force, c'est un sujet récurrent dans nos équipes. Donc ça va être vraiment un talk de veille sur Angular, de tout ce qui se fait dans Angular, comment on avance, comment le framework évolue. Donc petit rewind quand même pour voir d'où on vient. Euh, on se rappelle que Angular dans sa version 2+, donc successeur d'AngularJS, a été annoncé en 2014, fin d'année. Et après une longue période de bêta, de RC qui cassait toutes les API, ils ont décidé de sortir la version finale. Et le premier regret de l'équipe a été de ne pas la sortir avant. De rester deux ans comme ça, ça a été vraiment compliqué. Et donc Angular 2 est sorti. Et ensuite. Ils savaient qu'ils allaient encore casser des API, changer des choses, donc ils ont fait euh, disparaître le 2 pour garder Angular. Petite dédicace à tous les recruteurs qui cherchent des développeurs Angular, c'est de l'Angular maintenant, plus de l'Angular JS2 ou Angular JS quelque chose, peu importe, c'est It's Just Angular, il y a plein d'éléments euh, intéressants par rapport à ça. Et au fil du temps, des différentes versions, en mars et en novembre de l'année dernière, des versions majeures sont apparues, jusqu'à arriver donc la dernière qui date de du début du mois de mai, donc normalement pour le 4 mai, le jour de Star Wars, donc euh, est sortie la dernière version d'Angular euh, stable, la V6. Et donc aujourd'hui, travailler sur un projet Angular, ça ressemble un peu à ça. Euh, on tire tous dans le même sens pour faire avancer le projet, mais par contre, il y a quelqu'un qui aide, ou on essaye de prendre en compte aussi les contraintes de ben, « cette plateforme évolue, il faut la suivre ». Donc ça c'est mon taf, donc euh, je me présente, je m'appelle Kevin, je suis code addict, je participe à plein de choses, le DevFest, le Jug, j'ai monté l'Angular Toulouse, euh, je suis contributeur sur les parties Angular, sur certaines parties Angular. donc c'est quelque chose, je suis vraiment passionné par tout ça, et je bosse pour une société euh, StackLab, donc une société de service montée par des devs euh, qui euh, amène de l'expertise dans plein de domaines et qui en plus euh, alloue du temps pour faire de la veille, faire des éléments comme cette présentation-là qui a été fait sur du temps. Euh, du temps de travail. Donc vraiment, je suis CTO de cette boîte et j'en suis vraiment fier aujourd'hui. Et mon activité de tous les jours, je la fais chez un client que je n'ai pas le droit de citer, je vais retirer la souris. Donc je vais vous donner un indice, ils font du spatial, des avions sur Toulouse, je vous laisse réfléchir, normalement ça ne doit pas être trop compliqué. Et ça, c'est mon équipe. Alors moi je ne suis pas sur la photo, je suis tout derrière normalement. Euh, ça c'est l'équipe de dev que j'encadre. Euh, c'est plein de personnes hyper compétentes qui ont... Plein de projets différents. Parce que notre client a choisi de refondre toutes ces, toutes ces applis web, mais de les refondre toutes en même temps. Résultat des courses, ben on, on est à courir après le maintien des éléments, l'avancée des technologies et les projets. Et donc, et même certaines fois, ils font des crossovers quand on développe les libs et ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, je vais vous détailler tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on utilise et on va utiliser aussi euh, sur nos projets. donc principalement les éléments d'Angular V6 et d'autres à la suite. Premier élément marquant d'Angular en version 6, c'est la notion des injectables. Euh, si vous aviez l'habitude d'utiliser des injectables dans Angular avant, c'était une simple annotation, comme vous pouvez le voir là. Vous définissiez votre classe. C'est du TypeScript. Et ensuite, élément un peu chiant, il fallait penser à le rajouter dans le NG module. Euh, la CLI, si vous l'utilisez, faisait un NG Generate d'un service, le faisait pour vous. Quand vous le codiez à la main, bah, il faut y penser. En Angular V6. Cette logique a été inversée. Maintenant, le provide in est un attribut de la notation et permet donc de définir dans quoi votre service va être injecté. Donc, ici, le héros module. Vous pouvez mettre route si ça doit être au niveau le plus haut de votre application. Et après, donc, votre ng-module ne contient plus, en tout cas de code, là c'est pour l'exemple, hein, euh, il ne contient plus de code lié à, à cette partie-là. On a la même chose pour les injection tokens. On les utilise énormément quand on développe des libs pour fournir la configuration, pour pouvoir la surcharger, pouvoir la récupérer par euh, par, euh, par type, quoi, sur cet élément-là, plutôt que de le faire par type. Et donc là, de la même manière, il y a un provide-in et une factory méthode qui est assez pratique pour avoir les valeurs. Donc, c'est bien d'injecter une nouvelle fonctionnalité ou en tout cas une nouvelle méthode pour écrire les choses, mais il faut voir l'intérêt. Et le principal, c'est, là, je vous ai fait un projet où j'ai créé à la mano avec une boucle fort 100 fois le même service donc c'est 100 fichiers différents qui, font tous un, un, qui ont tous une méthode console log de Wonder Woman euh, je les ai tous enregistrés dans le NG module mais je ne les ai jamais injectés au niveau d'un composant donc ça veut dire que les 100 ne servent à rien je fais un NG Build Prod, normalement celui qui est le plus optimisé, et bien on remarque que dans le code généré, je suis allé fouiller dans les dans les versions compilées, minifiées jamais n'apparaît Wonder Woman si j'utilise la nouvelle syntaxe d'Angular, ben maintenant, c'est l'inverse. Aucune fois l'élément n'est utilisé dans un, dans un composant, ben il n'a plus de raison d'apparaître dans notre code, il, est, il a été totalement retiré. Donc ça, c'est vraiment l'un des avantages principaux, c'est le tree-shaking. Le travail du compilateur qui va être en dessous, ou du transpiler plutôt, va enfin... réussir à éliminer ce code mort qui ne sert à rien, qui pourtant est, est requis dans les modules. Ensuite vous allez donc faciliter l'écriture des ng-modules et l'élément important au-delà du tree-shaking c'est que quand vous travaillez sur vos applications, généralement, si vous écrivez un service, c'est que vous en avez besoin. Mais par contre, quand vous tirez une librairie et qu'elle se veut configurable et qu'elle vous fournit plein de choses, mais que vous potentiellement vous n'en utilisez que 10%, et bien là, grâce à ça, le, le tree-shaking va passer et va retirer les 90% de la libre que vous n'utilisez pas. Ce qui est toujours bien d'avoir un, une appli de taille minimale qui va s'exécuter encore plus vite côté browser. Ça simplifie aussi les unit tests. Je n'ai pas mis d'exemple pour être concis, mais ça permet d'avoir quasiment des test -bed create component, create module avec vide, parce qu'au final, si vous les avez mis dans route, ils vont être loadés automatiquement. Si vous mettez le module en question, ils sont récupérés aussi. Donc, ça, c'était la partie sur les injecteurs. Ensuite, autre élément, c'est l'Ivy Renderer. Alors, à l'origine, je voulais mettre un slide avec Poison Ivy, ça me semblait plus logique, mais le problème, c'est que Ivy, ça veut dire hier et je trouvais que ça rendait bien. Euh, donc, tout d'abord, on va détailler ce qu'est le Renderer. C'est ce qui permet de transformer vos templates HTML en des fonctions JavaScript. Alors ça, il y a plein de manières de faire un Renderer, euh, déjà rien que pour évoquer euh, d'autres frameworks, React, on écrit du JSX, qui après se voit transpiler dans des fonctions JavaScript qui permet de créer du DOM. En Angular, il y a eu plein de manières de le faire. L'Angular 2 est sorti avec le Renderer original, c'était le Renderer standard, en V4, il y a eu le Renderer 2, qui d'ailleurs s'appelle comme ça dans le code, c'est assez perturbant des fois, quand on demande aux développeurs de bien nommer les choses, on a un renderer 2. Et ensuite, alors malheureusement ça devait arriver dans la V6, et... la V6 n'est pas terminée, il y aura 6.1, 6.2, 6.3, il y a beaucoup de chances malgré tout que ça arrive dans la 7, euh, donc c'est le renderer V3 qui euh, s'appelle Ivy, et donc, que je représente avec ces petites feuilles. Donc, quelle va être la différence euh, sur mon code de l'utilisation de ce renderer Là, si on regarde, on a une, un template, donc c'est principalement sur les templates que la différence va se trouver. On a un div, une balise P, une interpolation avec un simple hello world. Donc, l'impact que ça va avoir, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aucun. Votre template, il va rester tel quel. Le renderer, c'est son taf de transformer ce HTML-là en du JavaScript. Donc, on ne change rien au niveau du code de vos applications, mais par contre, on va changer les choses au niveau de ce qui va être généré. Donc si on regardait ce qui se passait avec le Renderer 2, on avait une structure qui est comme ça. C'est super compliqué, je pourrais, pour cette démo, j'ai vraiment été obligé de creuser, et ce pas du joli code hein, qu'on trouve en dessous. Euh, et avec le Renderer 2, donc, on voit le app Component ng factory js qui était généré à partir de votre composant, et qui a euh, cette view -def function là qui est le mal, euh, qui prend en paramètre tous les éléments du DOM qu'elle qu va devoir gérer. Ensuite, bon, il y a des petites choses, ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans Angular, d'aller fouiller un peu là-dedans. Mais cette vue function, en dessous, quand on creuse encore un peu, elle descend jusqu'à cette CreateViewNodes, et là, c'est le plus gros des problèmes, c'est que cette fonction, elle n'a pas connaissance du type du composant elle récupère quelque chose, une liste, hein, on l'a vu au slide précédent, et après en fonction de, donc là elle fait une bitwise operation, elle va savoir appliquer euh, si c'est un pipe, si c'est un élément, si c'est du texte, peu importe. Là, si vous vous souvenez, le template que je vous ai montré, bah, il contient un div, un p, une string interpolation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tirer le code des pipes J'ai pas besoin d'avoir ça dans mon code. Donc résultat des courses, on se retrouvait avec une structure complexe, donc déjà deux fichiers JS. Euh, généralement, dans les tests, euh, quand on a des erreurs dans notre template, on a des XHR requests qui pètent parce que le ngFactory n'est pas trouvé. Et savoir pourquoi C'est en plus gênant pour le, le debug. Avec Ivy, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, déjà, là, si vous regardez votre composant, bah, il ressemble, alors je ne vais pas montrer sur la version précédente, mais c'était pas top. Là, on a le composant Donc, en JavaScript, on a perdu les types. Et par contre, euh, dans le même fichier, donc déjà c'est agréable, le même fichier va contenir une méthode, un attribut statique sur la classe qui va ressemblait beaucoup à la notation component qu'on connaît déjà, et avec Template, qui va être une fonction, et qui elle, c'est le code que j'ai sorti, euh, la seule chose c'est que je vous ai rajouté de l'indentation pour voir à quel point ça peut être euh, lisible. Euh, mais on se retrouve avec quelque chose qui, à la création, va créer des éléments, mais va avoir une structure arborescente avec une ouverture et des fermetures. Et il n'y a plus de fonction globale qui va récupérer cette liste et qui donc va définir comment on interprète chacun des éléments, chacun des nodes. Résultat des courses, le code du pipe, je ne le récupère pas ici. Je n'ai plus besoin que du texte, que de, des balises HTML et d'une interpolation que j'utilise dans la partie update. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut voir en compilant l'application et en fouillant un peu dans les, dans les paramètres de TS Config. Donc j'ai insisté, il n'y a qu'un seul, qu seul fichier, c'est quelque chose de vachement pratique, et en plus on n'intègre que ce qui est nécessaire, donc un bundle qui est à la fin beaucoup plus petit. Alors c'est bien d'être plus petit, c'est bien que je vous le dise, mais il faut voir aussi la comparaison. Ça, c'est la version sur l'app. L'app globale déjà, Alors, mon cas d'exemple, j'ai pris un composant le même que je vous ai montré, je l'ai dupliqué 100 fois et cette fois-ci, je l'ai mis dans mon dans mon template. Donc j'ai juste une bête page qui fait 100 fois Hello World. Ben, je me retrouve avec une appli où j'ai gagné 100 KO juste en changeant le renderer. Et en plus, il va s'améliorer ce renderer au fur et à mesure du temps. Cela n'est pas fini. Donc déjà, c'est énorme. Et si on regarde juste sur la partie main, donc là, ce qui contient votre code, même pas le runtime Angular, ben, on a du simple au double. Simple ou double pour du code qui contient juste div, euh, euh, une balise P une interpolation. Quand on va récupérer des composants matériels ou bootstrap qui font beaucoup plus de choses, bah, on va certainement optimiser encore. Donc là c'est vraiment euh, quelque chose de très agréable en tant que développeur, surtout quand on, on regarde les perfs. Donc, j'insiste, c'est plus simple, ça permet d'être lisible à tel point que vous allez même pouvoir mettre des breakpoints dans vos templates, et débugger et arriver avec les euh, sources map, euh, avoir le lien entre le JS, le scope de la fonction javascript qu'on a vu, sur une balise HTML que vous allez mettre dans votre template. Très très agréable. Par contre, ben, c'est pas terminé. Donc là je l'ouvre pas pour éviter de faire péter les slides, mais... Euh Hier, quand j'ai checké, on était à 64% d'avancée. Il y a un site, vous pourrez, euh, vous pourrez y aller, qui euh, répertorie toutes les choses à faire, euh, toutes les choses en cours, terminées ou non, et qui euh, permet de savoir quand Ivy sera ready. Élément extrêmement important de la release Angular 6, c'est les Angular Elements. Euh, donc, les Angular Elements, ça vient d'une initiative, je ne sais pas si tout le monde connaît, euh, qui s'appelle les euh, Angular Labs. Euh, C'est une initiative en interne d'Angular qui permet d'avoir un petit labo d'expérimentation sur certaines technologies avant de les mettre dans les versions standards. Plutôt que de mettre des API en expérimental très très tôt et ne jamais les intégrer, ils ont une phase externe sur des projets euh, externalisés et qui ensuite rejoignent le corps Angular. Donc, ça vient de sortir de ce Labs, donc il y a certaines choses qui sont stables. Malgré tout, c'est encore jeune. Donc, le but de ces Angular Labs, Angular Elements, pardon, euh, c'est de vous fournir. Toutes, tous les éléments pour, du, avec du develop, pour faire des composants et des web components euh, avec euh, du code angular. Donc ce, vous, vous allez produire des vrais custom elements grâce à ça. Et donc, qui dit custom elements, dit réutilisabilité, Donc, vous pourrez très bien les utiliser dans une application vue, préact, réact, polymère, peu importe. Vos composants que vous allez écrire vont être disponibles dans d'autres euh, frameworks, technologies. Donc c'est bien de le dire encore une fois, mais comment est-ce que je le fais et bien sûr quel va être le trade-off quand je vais faire ça. Mais ce que vous allez faire, c'est coder de la même manière que vous le faites tous les jours, et il y aura une toute petite différence. Et vous me direz si cette différence a un gros impact pour vous. Là, euh, je vous montre un composant qui est compatible Angular euh, Elements. Si on regarde, moi perso, je ne vois pas de différence. Vous n'avez pas d'obligation d'importer, d'inliner vos templates, comme c'était le cas sur beaucoup de versions avant. Le CSS peut être aussi importé, là je ne l'ai pas mis parce que je n'en avais pas. La seule petite différence, et encore, vous pouvez très bien coder en Angular comme ça aujourd'hui, c'est d'activer le View encapsulation Mode native. Au-delà de ça, les inputs, les outputs et toutes les fonctions d'Angular du cycle de vie d'Angular sont à disposition. Le vieux encapsulation mode natif est obligatoire parce que ça fait partie de la spec du W3C. Un web component doit respecter cette logique-là. Donc, on le met en place. La différence arrive au niveau du module. On va avoir juste un tout petit travail pour exposer notre web component. Donc, si on regarde cette fonction-là, elle vient d'Angular Elements. Euh, elle permet de créer un element au sens euh, d'homme du terme. Donc là, on sort de, du contexte Angular et donc on va utiliser cette fonction qui vient du scope global de Windows qui nous permet de créer, avec la balise qu'on va définir, un web component standard. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc après, ben, je donne ça à une équipe qui fait du JS, par exemple, au hasard, euh, et je leur dis, ben, utilisez mon composant. Donc, ils ont une balise, puisque je l'ai défini dans ce module et ils peuvent très bien récupérer les événements. Donc j'avais mis un output action, je l'ai à disposition ici, et je fais un simple console log. S'il y en a certains qui sont assez attentifs, euh, ils ont remarqué que ce template ressemblait à quelque chose, ce composant. C'est le premier slide de ma presse. Ce, ce slide-là, si j'arrive si à passer dans le mode inspection, hop, là on peut voir que ben, c'est mon Angular Elements. Et on le reconnaît surtout parce que Angular rajoute la, la NG version sur la balise. Et ce Angular Elements, il va contenir donc, le Shadow DOM, donc, euh, du fait de, du View Encapsulation Native, et on peut l'atteindre. Alors, je vais descendre dans le DOM. J'ai mis le bout de JS que je vous ai montré à la fin de, ma présentation, de la présentation. Donc, je sélectionne les éléments et je fais le console log. Si je retourne sur la presse. On, le fait d'appuyer sur un des éléments du template permettait de changer l'année, et ben là, j'ai quelque chose qui se met à jour. Et c'est de l'angular, mais caché, ma presse c'est du Reveal, RevealJS, c'est du pur javascript, et j'arrive à interagir avec des composants qui sont tout à fait standards. Et donc là, on voit les événements qui pop, avec les différentes informations, et c'est, alors il y a quelques bouts d'angular encore qui traînent, mais c'est quelque chose d'utilisable et de standard. Donc si vous voulez utiliser, créer un composant, l'envoyer dans la majorité des cas que je vois en ce moment et des personnes qui me le remontent, c'est pour les utiliser dans des applications type CMS où on ne peut pas faire une single page app euh, angular de la tête aux pieds. Mais avec ça, vous pouvez avoir votre logique, votre code angular qui est packagé et livré tel quel. Alors c'est joli, c'est beau, la question c'est est-ce qu'il y a un problème ou des problèmes bah, Aujourd'hui oui, je vous l'ai dit, c'est un peu jeune et encore une fois je vais revenir sur la taille. Euh, un bundle qui fait, euh, pour l'application que je vous ai montrée, hein, le simple div euh, fait ce poids là. Donc, ça fait un peu mal, ça démarre, on va se dire que ça va s'améliorer, en pas, on arrive à améliorer les choses mais bon, ça, on n'est pas encore top pour des web components. Un autre problème, c'est que tout le tooling n'est pas prêt. L'élément vient d'arriver Angular. Là, CLA, il n'a pas encore tous les éléments pour faire. Donc là, ce que je vous ai montré, le ng-do-on-bootstrap, bah, c'est à vous de l'écrire. Il n'y aura pas une tâche automatique pour l'instant qui, qui va le faire. Et le bundling euh, va se faire aussi à la main. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas super performant que ça. Je fais juste une concaténation de tous les builds. Donc là, c'est en post-build. Hein. Je build mon app comme si c'était une app Angular au passage. Hein. Aucune, aucune particularité. Et à la fin, je prends tout je concatène dans un seul fichier et j'ai zip pour avoir le truc le plus petit possible. Donc bon, c'est du code, c'est des éléments un petit, un petit peu particuliers, mais il existe, alors c'est des, des side projects pour la CLI mais ngx build plus qui va vous permettre de mettre des tâches webpack et potentiellement des tâches spécifiques à ce genre de choses et qui va améliorer votre process de build pour ce type de composants. Donc pour résumer sur cette partie-là, créer des Angular Elements c'est vraiment quelque chose de cool parce qu'on sort enfin de, du monde totalement Angular pour pouvoir livrer des choses à, à, à des tiers et des fois on en a besoin malheureusement. Euh, ça va s'améliorer, j'ai remis Ivy parce que là le, le code je ne l'ai pas buildé avec Ivy, je prends pas tous les dangers non plus, euh, mais ça va forcément améliorer les choses et on aura quelque chose de plus rapide et de plus, de plus petit. Et enfin, on fournit quelque chose qui est standard. Donc, fini le truc de, mais moi ça fonctionne avec ça et il faut se traîner la moitié des modules autour. Là, vous avez tout à l'intérieur et ça tourne. Autre pan de la présentation et surtout lié à Angular 6, ils ont décidé, ils ont suivi RxJS. Donc, RxJS arrive en version 6 coup de bol, les versions s'alignent, je pense pas que ça arrive demain euh, la prochaine fois. Euh, L'une des plus grosses euh, modifications, c'est une blague, c'est que Ben Lesh a rejoint l'équipe d'Angular. Alors le projet RXJS va continuer à vivre, l'avantage c'est que Google pérennise le, le maintien de RXJS qui est clairement... Euh, hyper utilisé dans le contexte angular et qui fait aussi, d'ailleurs Google fait du lobby auprès du TC39 39, pour pousser l'utilisation des observables dans les browsers pour l'avoir en natif et même plus être obligé de loader des, des modules Rx à côté. Donc si je fais un petit récap sur Rx, parce que l'année la, a été assez chargée dans les évolutions d'Rx, on est passé de ce code là avec des imports perso, dégueulasse, parce qu'on importait des trucs qui allaient patcher les prototypes à la volée, on se retrouvait à retirer un import dans un fichier, ça pétait à l'autre bout de l'application, tout ça parce qu'on utilisait le même opérateur. Il y avait des patterns qui disaient de tout mettre dans un fichier TS, c'était encore pire. Euh, il, fallait, il y avait du taf à faire et il fallait améliorer ça. Donc, on est arrivé, est arrivé la version 5.5 qui a sorti ces opérateurs qui sont devenus d'abord les letables opérateurs puis maintenant les pipeables opérateurs et qui permettent de les importer de manière nommée et de les utiliser. Donc, fini le patching. Alors, l'API est moins fluent, on fait point .pipe et le problème, c'est que quand on a plus de neuf opérations, il ben faut faire un deuxième point .pipe, sinon TypeScript Eagle. Mais bon, on vit avec et perso, on s'y habitue, c'est même quand je fais du Java maintenant que je suis obligé de faire du chaînage où j'ai envie de mettre point pipe. Donc on s'y fait. Et l'arrivée de la version 6 amène à un changement majeur au niveau des imports. Finis les imports qui viennent de 15 endroits différents, potentiellement d'ailleurs de fichiers qui réimportaient eux-mêmes des trucs ou alors ont tombé dans internal. Maintenant, on importe les choses et même, ça j'aime bien, on utilise enfin le nom RxJS. C'était le seul truc qu'on n'utilisait pas dans les imports. Ouais. Euh, donc maintenant, il n'y a plus que 5 lieux pour importer du code. Dans du Angular, on va principalement utiliser trois premiers. Euh, Ajax, on le fait avec le HTTP, le WebSocket n'est pas encore supporté. Peut-être que vous pouvez l'utiliser, mais bon, c'est rare. Donc ça, ça va amener une énorme euh, simplification dans votre code. Euh, tout ça. Créer un observable qui et mis une seule valeur, il y avait tout ça pour le faire. Donc, moi, en code review, c'était l'horreur, parce que chaque de, chacun des devs avait envie de faire d'une manière différente. On essaye un peu d'uniformiser, on n'est pas à Yatola non plus, mais quand on voit qu'il y a 15 méthodes pour faire la même chose, c'était un peu moyen. Et surtout, ça alourdissait le bundle. Euh, donc, maintenant, ça devient ça avec un élément, et on, exporte, on importe depuis RxJS. Autre élément qui a été totalement jeté, euh, c'est le résultat sélecteur. Je ne sais pas si de, certains d'entre vous l'utilisent aujourd'hui. N'hésitez pas, il y a une main timide. Euh, dommage. Euh, alors je vous ai mis la, la signature de la méthode switchmap, de la fonction switchmap, pardon. Donc on voit généralement, on n'utilise que la première partie, où on met une fonction qui retourne à notre observable. Bah, derrière, il y avait un résultat sélecteur qui permettait de récupérer les valeurs externes et internes et les index internes et externes. Moi, j'en ai qui adoraient utiliser ça. Alors, vous montrez comment on s'en servait. Je récupérais un observable, je faisais switch map, et dessus, je faisais mes opérations de transformation a posteriori. Donc, au final, on, je récupérais rien ici, mais par contre, ce qui venait de l'observable de euh, du dessus, ben, je le récupérais là, et je pouvais faire des choses. Donc là, ça, ça me donnait ça. Une fois 4, 4, une fois 5, 5, deux fois 4, deux fois 5. Ouais, c'est cool, mais après... Il ça, ben, dans mon monde, hein, une transformation a posteriori d'un observable, ça s'appelle un map. Donc pourquoi avoir deux méthodes encore pour faire la même chose Il suffit d'importer l'opérateur map et on switch map sur quelque chose. Donc là, on récupère cette valeur qui existait au coup d'avant, je l'avais juste ignorée volontairement. Et maintenant, je fais une transformation qui est plus claire. Et ça permet de le faire que d'une seule manière, le résultat est le même. Donc le problème, c'est qu'à virer ça, virer les imports non nommés, ben, on a des problèmes de compatibilité. Donc, RXJ, euh, RxJS Compat sort à côté et va vous permettre de pas euh, à certains manques, si vous avez des imports qui ne fonctionnent pas ce genre de choses. Euh, de toute façon, RxJS va clairement vous le dire en pétant dans tous les sens et en vous disant vous avez oublié d'installer RxJS Compact. Généralement, ce n'est pas pour votre code ça, c'est pour les libs qui n'ont pas encore migré que vous allez utiliser, qui sont dans le monde open source. Faites des contributions, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ben, résultat des courses, vous allez être obligé de vous tirer ça qui va remettre les... refaire le patching et remettre les imports au bon endroit. Et par contre, dans votre code, vous allez pouvoir utiliser RxJS TestLint, qui met à disposition un petit binaire que vous allez exécuter en donnant le test config et qui va modifier vos imports, modifier votre code pour utiliser les pipes à la place, regrouper les imports entre eux et tout faire. Alors cet outil, il faut juste le savoir, il faut le lancer plusieurs fois. Une fois, il va faire des modifs et après, il va optimiser les modifs du coup d'avant. Donc, vous le lancez jusqu'à ce que votre code se stabilise et après vous pouvez commiter. Ça fait assez bien le taf, 80-20, 90-10, je pense, il y a des, des cas peut-être un peu bizarre. L'élément pour moi le plus important dans cette ces migrations de RxJS, c'est l'utilisation des pipes, ce que j'évoquais tout à l'heure. au début, je disais qu'il fallait, je conseillais de les utiliser. Maintenant, c'est clairement, vous devez les utiliser. De toute façon, les API anciennes sont dépréciées. Et ça va faciliter encore une fois le tree shaking de vos applications, donc encore du code de, de, de vos applications plus légères, mais aussi euh, du code plus simple. Alors là, j'ai mis un exemple extrêmement basique. On en a fait des beaucoup plus compliqués euh, avec l'équipe. Ça, créer un opérateur custom pour votre app, ça devient extrêmement simple. On l'a. Alors, je filtre juste les non nuls, euh, mais j'ai juste ça à écrire. En termes de compréhension, je pourrais mettre n'importe quoi comme nom et ça pourrait être utilisé par n'importe qui dans son app. Et je n'ai pas eu besoin de tirer des trucs qui viennent d'observables, faire des observables pour un lift généralement de notre côté quand on bossait sur des opérateurs custom on prenait un opérateur qui existait déjà on virait ce qu'on voulait pas faire dedans parce qu'on ne savait pas créer la structure et on mettait des choses, ça marchotait ça marchait pas, on le jetait, on le réécrivait à la mano dans le code parce que c'était juste trop long Donc, euh, et à partager à, à packager c'était encore plus chiant donc là c'est vraiment une des méthodes euh, pratiques euh, des pipeables opérateurs donc j'insiste, du code plus simple des bundles plus petits et Future proof. Là, il y a des API, toucher à du prototype, c'est jamais future proof. On le voit avec le schmoosh gate, c'est pas top. Donc là, maintenant, on a quelque chose qui va être stabilisé au minimum. Autre élément extrêmement important euh, du, du, de la montée Angular 6, c'est la CLI. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la CLI Déjà, la version. On est passé de la version 1.7.4, je crois, 3 ou 4, à la version 6. Il faut s'attendre à des breaking changes. Euh, l'élément important en termes de tuyauterie à l'intérieur c'est le passage à Webpack 4 qui est vraiment beaucoup plus rapide alors ils annonçaient sur le, les blocs de Webpack une amélioration jusqu'à 95% à se demander s'ils ne pas du Bitcoin avant quand on faisait des compiles euh, dans le cadre angular en tout cas euh, on a observé une amélioration jusqu'à 30% donc c'est déjà vraiment agréable par contre on a perdu euh, le ng NGEject ce qui permettait de sortir votre conf Webpack dans votre projet de la tweaker, euh, ça on l'a perdu. Moi perso, je suis pas fan du tout parce que j'aime bien que le système fasse tout seul son truc et qu'il l'améliore dans leur coin. Et après avoir un projet qui évolue facilement plutôt que d'avoir extrait le, la conf Webpack et après plus réussir à la réinjecter correctement. Mais par contre, je l'ai évoqué sur la partie euh, Angular Elements, il y a des projets qui commencent à, qui ont trouvé les API dans la CLI en version 6 pour plugger des extra configs de Webpack. Donc maintenant on sait qu'il y a Webpack dedans, on peut mettre des, des confs additionnels, c'est prendre un risque si demain il vire Webpack, mais au moins ça permet de mettre des choses en plus l'énorme fonctionnalité qui était attendue depuis des mois de, de toute façon je crois que même pendant la RC c'était demandé, euh, c'est le support des librairies et du multi-project euh, ça c'est la réaction de, de pas mal de devs dans l'équipe quand euh, ça a été annoncé alors c'était en catimini sur une version 1.7 mais clairement euh, livré dans la version 6 j'adore ce gif euh, le but vraiment ça nous a facilité la vie alors tout d'abord on ne peut pas Créer un projet de librairie tout de suite. Nous, ça nous arrange parce que toutes nos librairies sont livrées avec un projet démo. Donc, bah, on crée notre projet démo, on va à l'intérieur et on génère une librairie. Donc, ng-generate, la librairie, donc ça c'est une que, que j'ai fait qui fait du stomp. Et on se retrouve avec le code d'une application et de la lib qui est à côté. Donc, nous, ça nous convient. Vous pouvez, si vous voulez, tweaker quelques petits trucs. Il y a une issue d'ailleurs qui, qui dit que qui demande euh, clairement le, la création d'un projet en mode librairie de base sans avoir le projet, de, dans notre cas, de démo. Euh, tout ce système de build et autres pour les librairies est basé sur NG Packager, donc ils n'ont pas réinventé quelque chose, ils ont pris quelque chose de la communauté qui existait, qui marchait très bien, ils l'ont amélioré même, ils ont aidé, ils sont passés à la version 3 de NG Packager, et franchement ça fait le taf et ça vous permet même d'utiliser votre librairie dans le projet démo en même temps avec de la recompile et du partage dans le, avec le pass du TS config. donc quelque chose qui était à, avant, on était obligé de faire des cp de, de fichiers dans les node modules de l'autre côté si on voulait avoir un truc, où les yarn workspace pouvaient le faire, là c'est compris donc on se retrouve avec une structure qui a un peu changé, donc ça c'est votre app d'avant, on a l'habitude, et maintenant on se retrouve avec Projects, qui va contenir plein de choses, dont MyLib et dedans, ben, c'est un projet à part entière SRC, Lib, et euh, le module et les publics API donc, perso, je pense que euh, dans le futur, SRC App risque de finir dans Project et avoir une seule source, plutôt que d'avoir du code un peu à plusieurs endroits. On peut le faire si on veut d'ailleurs. Et vous imaginez bien, je l'ai dit en intro, de la 1.7 à la 6, ils ont pété pas mal de choses. Euh, il y a beaucoup de confs, beaucoup de raccourcis de la CLI qui ont changé, qui ne marchent plus pareil, on va en voir certains. Ça fait mal, mais s'il y a du bon derrière pour certaines choses. Déjà, le Angular CLI JSON, il dégage. Ça devient le Angular JSON. Ce fichier-là va porter toute la logique de fonctionnement de l'appli. Donc Là, j'en ai pris un, je l'ai déta... détaillé, je n'ai pas tout ouvert parce qu'il est extrêmement long. Mais si on regarde, on a... Déjà une notion de version, c'est rassurant, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des diffs et analyser et faire monter de manière automatique la, la CLI. Et après, on a différentes choses. Donc là, on voit que les deux projets, alors de démo dans mon cas, euh, de, euh, apparaissent, donc il y en a un pour la, le end-to-end. -end. Le end-to-end -end devient un projet à part entière, ce pas des fichiers qui traînent euh, au, dans le root de votre euh, projet. Et ensuite, donc le, le projet standard et la lib. Si je continue... Euh, là je creuse dans, le, dans ce fichier-là et je déplie la partie du projet et on a différentes informations, donc on voit que déjà il y a un project type. Donc application, on pourrait avoir librairie, on pourrait avoir d'autres choses à l'avenir euh, que je n'imagine même pas, euh, et euh, différentes informations et la partie architecte qui va décrire, donc ça vous devez les reconnaître, c'est les différentes actions qu'on peut effectuer sur un projet. Donc si je creuse dans le build, et là par contre on va être obligé de scroller parce qu'il y a trop d'informations, on voit que le build, bah, il est défini par builder. Donc builder et build, ça n'a pas de rapport. Hein. On aurait dans le test lint, on aurait builder aussi. Builder, ça va juste renseigner le, le truc qui va faire le build dans notre cas. Et des options. Donc là, toutes les, tous les paramètres pour builder correctement. Et pour finir, euh, la configuration. Donc là par défaut, la configuration de prod qui va effectuer un changement dans un fichier et qui va activer l'optimisation, l'AOT et tout ce qui s'ensuit dans le, dans le monde angular. Donc là, on a tout à cet endroit-là. Donc vous l'avez vu, le, la production maintenant ce n'est plus un Nanv mais une configuration. Déjà ça veut dire que la, vos pipelines et votre configuration de CI, il va falloir la mettre à jour parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec des builds non optimisés en prod. Ce qui peut être chiant. Euh, un autre qui nous a bien embêté d'ailleurs, euh, c'est le single run des tests euh, qui était pratique dans la CI. Ben, ça n'existe plus, c'est Watch le Résultat, notre CI, elle s'est arrêtée. Elle attendait qu'on modifie des fichiers. Donc dix minutes après, le, le pipeline est tombé en erreur. Mais bon, c'est des choses à prendre en compte dans cette évolution-là et qui dit multi-projet, multi-lib, multi-tout bah, il faut bien pouvoir lancer les tests sur la lib X et les, le end-to-end -end sur l'application qui est à la racine donc maintenant on a le, la commande ng run qui va prendre en paramètre en premier élément le projet sur lequel vous allez le lancer donc là ça pourrait être le CLI project de tout à l'heure la tâche, donc build, lint euh, et la configuration qu'on veut lui voir appliquer et de la surcharge si vous le souhaitez donc pour prendre un exemple, ça donne ça. Donc là on commence vraiment à voir que la CLI devient un runner de tâches pour des trucs qui se trouvent dans les builders en externe et euh, on peut lui passer de la configuration. Donc elle ne hoste plus la logique, euh, maintenant elle la délègue, ce qui va être beaucoup plus pratique pour la suite. La suite c'est les schématiques. Euh, c'est quelque chose dont on parle, assez, euh, on parle pas mal dans, dans l'univers angular aujourd'hui et qui va vous permettre de faire énormément de choses. Donc le build, le serve, l'extraction, les tests... Tout devient schematics. même ce que vous allez faire sur vos projets sur la CLI peut devenir schematics. Donc on a deux nouvelles commandes, le ng-add et le ng-update, qui vont vous permettre d'ajouter du comportement sur vos projets au niveau configuration pour vous aider dans votre vie de tous les jours un des éléments qu'on faisait tout le temps à chaque fois qu'on commençait un projet c'était ajouter matériel alors il fallait mettre le fichier sas dans les tests, dans le projet avec ce indigo pink euh, template il euh, faut mettre le browser module et le, no euh, le browser animation module le noop animation module dans les tests mettre les imports au bon endroit tout ça, c'était compliqué maintenant avec simplement cette commande, tout est fait pour vous. Ça va installer ce module-là dans votre package.json, ça va récupérer les dépendances, exécuter des choses, ça fait le taf, et ça déroule en fait toute la doc de matériel pour installer le projet. Et on en a pour, euh, comme ça pour beaucoup. Euh, NGRX, euh, vous pouvez créer une feature ou même euh, un effect en donnant plein de paramètres, alors c'est assez long forcément parce qu'il faut dire euh, là où je veux que ça se trouve, comment ça doit se faire et autres. mais vous pouvez, avec une seule ligne de commande, créer l'intégralité d'une feature dans NGRX. Beaucoup de boilerplate code évité. Les Angular Elements, j'ai triché tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas encore tout l'outillage, mais rajouter des fonctionnalités Angular Elements dans votre projet, ben ça revient juste à faire ça. Un service worker, il n'y a rien de plus... Euh, euh, compliqué à mettre dans le monde Angular qu'un Service Worker en standard parce qu'il faut modifier à certains endroits le, le build et l'enregistrement le, de l'appli. Les fichiers euh, JSON qui se trouvent et qui enregistrent les routes en question, bah là, vous lancez cette commande, le Service Worker est automatiquement installé. Donc là, je vous parle d'ajouter des fonctionnalités dans votre app, mais il faut aussi la maintenir, votre app donc mettre à jour la CLI normalement maintenant ça va se résumer à ça, je dis normalement parce que j'attends de le voir euh, avoir, rien que de faire ça va toucher les versions de l'angular JSON, modifier des choses qui se trouvent à des endroits X ou Y et donc monter votre système, mettre à jour votre système de la même manière pour Angular Core pour mettre à jour et aligner les versions de votre projet Angular pour avoir tout, euh, tout qui va bien si ça ne marche pas, vous avez encore update Angular I.O. que je vous conseille, vous, c'est un site web assez simple, vous mettez la version dans laquelle vous êtes, la version dans laquelle vous voulez aller, et il va vous décrire toutes les steps à faire pour mettre à jour votre projet Angular. On le fait au taf, ça, ça fait le job, et on a eu une migration qui s'est passée en deux heures, d'un projet qui se trouve en 1.7 en version 6. Euh, ce qui est bien, je disais, euh, ajouter vos schématiques, c'est que nous on a créé les nôtres. Donc, mettre Prettier dans un projet, puisqu'on aime bien avoir notre code formaté de manière cohérente sur tous les projets, bah, c'est un Schematics, Compodoc, Jest, la CI de GitLab qu'on utilise. Tout est Schematics dans notre cas et ça nous permet d'avoir euh, toutes les tâches qu'on veut. Et donc, euh, démarrer un projet, c'est juste NG euh, Add euh, et rajouter le, la partie Prettier ou Compodoc. Donc là, j'en ai fait un euh, qui est open sourcé hein, sur mon GitHub, si vous voulez, qui est un, une POC. Euh, mais j'utilise Jest sur mes projets perso pour, euh, pour faire du test. Testing, ben au final, j'ai juste à faire ça maintenant. Euh, ça va configurer tout ce qu'il faut et derrière, vous allez pouvoir lancer un yarn test et le, votre test va tourner avec Jest. Le but avoué derrière, là, c'est une tâche npm script, c'est de pouvoir lancer ça. Là, c'était juste pour la démo, donc suis, je suis pas allé jusqu'au bout des choses, mais c'est intéressant de pouvoir même surcharger la config de Jest par des paramètres qu'on donne au ng run. Si on regarde ce qu'il y a dedans ce schematics, pas grand-chose au final. Alors je Cacher le boilerplate code, hein. mais c'est juste une fonction euh, dans le code source que vous pourrez consulter bah, qui ajoute des éléments au package.json, que ce soit des scripts ou des dépendances, qui enregistre et qui, euh, qui lance un npm install et qui ajoute quelques fichiers. Franchement, c'est extrêmement simple. Les schématiques, s'il y a une API un peu originale avec des fonctions, de fonctions, de fonctions, de fonctions, avec des roules, on s'y fait et euh, c'est assez simple de travailler dessus et de même les débugger parfois. Euh, donc, fini, et ça c'était le, le truc que je, je déplorais sur les projets Angular. Euh, fini les projets Angular, tweakés de tous les côtés et qui, après, ben, on ne sait plus pourquoi. Il y a eu un ng-eject, il y a eu de la modif de conf à gauche à droite, je lance mes tests, il ben, n'y a plus rien qui tourne, Karma ne trouve plus mon app.ts, euh, plus rien de marché. Là, tout est fait. via les, Ce que je vous conseille, en tout cas, c'est de tout faire par ce type de choses. Au moins, c'est partageable, vous n'avez pas à vous souvenir comment vous l'avez installé surtout, et c'est reproductible. Donc, quelque chose de beaucoup plus simple et utile dans, dans votre vie de tous les jours. Alors peu de, Donc là, toute cette partie-là était dédiée à Angular 6 et les nouveautés, et euh, ça date du début du mois de mai. Donc là, je voulais vous présenter euh, certaines choses qui ont été faites dans la communauté, et bizarrement, euh, Ninja Squad a sorti plein de choses euh, ce mois-ci qui sont extrêmement utiles. Donc Ninja Squad, je ne sais pas si vous les connaissez, ils ont un blog de très haute qualité, Cédric Exbraia fait des contributions sur Angular aussi, euh, ils ont sorti plein de choses, dont NGX speculos qui, euh, j'aime beaucoup le nom, euh, va vous permettre, encore une fois, d'écrire de, des choses beaucoup plus simples dans, votre, dans un contexte Angular, et surtout dans le contexte des tests. Euh, perso, je suis fanatique des tests, j'adore ça, je, je, surtout, je n'aime pas tester les choses euh, euh, faire tester les choses par mes utilisateurs. Donc j'ai écrit beaucoup de tests et faire tout ça, c'est un cérémonial assez verbeux dans Angular il y avait besoin d'une glue au dessus donc c'est pas le latimangular qui l'a apporté je trouve que speculos l'a amené. Ils se sont inspirés de la logique euh, du page object qui vient du monde end-to-end -end, où on crée un composant pour une page, un, une classe qui représente une page. Ben là ils l'ont fait au niveau d'un composant et ça permet d'avoir avec euh, une syntaxe donc là on arrive à avoir accès avec ce component tester à un champ, donc, on trouve, donc là c'est un element, ou une balise select. Et grâce à ça, on va pouvoir écrire des tests beaucoup plus simples. Donc l'initialisation a peu changé, on crée notre tester et après nos tests ils ressemblent à ça. Là j'ai réussi à mettre l'intégralité des tests que vous aviez vu au slide d'avant sur cette page-là. Et j'en ai même rajouté un deuxième et on voit qu'il y a beaucoup moins de choses. Je sélectionne une valeur dans la, la combo list, je vérifie directement et je fais la même chose là pour trouver le champ texte. Alors on voit qu'il existe encore quelques limites avec texte et c'est pour ça qu'ils ont ajouté des matchers spécifiques. Vous allez importer ces matchers et vous allez pouvoir utiliser des méthodes et des comparateurs dans, dans Jasmine et Karma, beaucoup plus user-friendly, en tout cas très lisible. en code review, c'est beaucoup plus simple de voir ce genre de choses que d'analyser un texte-element-trim pour, pour la qualité du code. Donc ça, c'est vraiment extrêmement performant. Et le but c'est de vraiment ne plus se répéter dans ces codes, avoir une code base très légère. De la même manière, ne pas se répéter, on le voyait dans, les, dans la partie formulaire d'Angular. Ils ont sorti NGX valdemor Valdemor, je ne sais pas pourquoi, il euh, faut s'en souvenir, j'aurais préféré Voldemort. Mais euh, ça permet de gérer euh, la gestion des messages d'erreur. En JS, pour ceux qui se souviennent et qui l'ont utilisé, il y avait NG Messages qui est arrivé dans la version 1.3. Et qui permettait de faire et de simplifier de mettre des messages custom en fonction de certains cas. En Angular aujourd'hui, écrire de, des messages d'erreur, bah, c'était souvent avoir à coup de ngif. Allez, ngif, j'ai un mail invalide, et que ce, le formulaire est submit, et que le champ est touch. Donc si c'est une erreur de type oh, C'est trop long, c'est trop verbeux, il y a trop d'erreurs possibles dans ce genre de choses. Avec euh, euh, Valdemort, on arrive à écrire ce genre de choses. On donne le component name, donc le form name, pardon, seulement, et derrière les valeurs. Et sur ces éléments-là, il va créer automatiquement le message qui va bien. De la même manière que pour NG messages à l'époque, on pouvait avoir un template par défaut qui va contenir tous les types d'erreurs, dont required, email, new, euh, min, et grâce à ça, on peut les utiliser dans nos applis. Donc là, on voit que le champ hop, se cache. Le champ est required aussi. Et au final, ben, là, j'aurai le message required du, de, de l'écran précédent. Et le min, je peux le surcharger à cet endroit en rajoutant un custom message à cet endroit-là. Quelque chose, encore une fois, de très simple, beaucoup plus pratique euh, à utiliser et qui évite les erreurs. C'est compatible avec Bootstrap et matériel donc NG Bootstrap et NG matériel parce qu'au final, on sait, ils savent clairement qu'on les utilise partout dans nos apps, et il serait vraiment dommageable de se dire qu'on a un super truc, mais il marche qu'avec les éléments HTML5 de base, c'est un peu moche. Donc il y a de la conf à adapter, c'est juste du paramétrage, et ça tourne très bien. Donc, pour finir sur, euh, sur cette présentation, je vais vous évoquer quelques insights. Donc, euh, ce qui va arriver demain dans Angular, euh, ce qui se discute et ce qui euh, et va potentiellement changer des choses. Déjà, je vous ai mis le lien de la vidéo euh, dans les Q&A de la dernière ng-conf a été évoqué euh, par Rob, et le nom je ne le prononcerai pas parce que je vais l'écorcher, euh, que les NG modules allaient disparaître. Il faut se rappeler que les NG modules viennent à l'origine, et sont apparus dans la Release Candidate 2 ou 3, et ont changé la manière de développer Angular entre la bêta et l'alpha qu'il y avait avant. Donc, quelque chose, une, un breaking change aussi important dans une Release Candidate a fait, fait mal, et là ils commencent à le retirer du fait que les imports JS et d'autres éléments permettent de de supplanter la logique du NG module. Et on le voit d'ailleurs, le providing, maintenant, on le fonctionne dans l'autre sens, donc le NG module va devenir, je pense, un peu moins utile dans ce sens-là. L'internationalisation, euh, un problème très souvent euh, remonté. Il y a euh, des libres qui permettent de faire de l'internationalisation, sauf que ben, ça tue votre, euh, les perfs de votre app. Vous avez une app qui constamment va vérifier avec un euh, pipe, et pas un pur pipe, donc un pipe qui, en fonction d'un contexte ex extérieur, va changer la valeur de retour. Donc Les perfs étaient catastrophiques à cause de ça. Donc ça arrive, Ivy va beaucoup jouer là-dedans, pour aider à avoir une internationalisation dans votre app Angular à runtime et plus obligé de builder N applications en fonction des N langues que vous avez. Moi, perso, ça ne me dérangeait pas. A priori, ça dérangeait les PO, donc euh, ils seront contents le server-side rendering euh, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent euh, donc faire le rendering de votre application JS côté back-end et fournir que le HTML pour avoir un instant load qui soit extrêmement court donc ça, ils veulent le rendre technologie agnostique. Euh, le but bah, c'est pas que quand vous avez une appli en Go une appli en Java, une appli en Scala peu importe le niveau back-end vous ne soyez pas obligé d'importer de prendre un moteur Node V8 et compagnie pour vous faire cette partie server-side. C'est un une, un potentiel problème de sécurité un potentiel problème de maintenance donc cette logique là est arrivée, donc le fait de le faire euh, framework agnostique et techno agnostique va permettre, alors j'ai regardé un peu la, la RFC euh, proposée c'est l'issue 1000, ils ont marqué le coup euh, et qui a closé toutes les, euh, toutes les issues en cours sur le Go le Java, le Python et autres donc normalement c'est censé être le futur du server side rendering d'Angular et Angular Universal Ensuite, euh, par échange avec euh, pas mal de personnes de la communauté, euh, les builds. Euh, on, je vous ai parlé de Webpack et de ma non-volonté d'utiliser euh, et de, de customiser Webpack. parce que je pense vraiment que Bazel va arriver. Euh, ça, c'est une intuition aussi. Mais euh, le Angular, aujourd'hui, si vous contribuez dessus, vous êtes déjà obligé de contribuer avec Bazel. C'est-à-dire, si c'est Bazel qui fait votre build en local sur votre poste, vous êtes obligé de l'installer même pour mettre à jour les API. Donc Angular est buildé grâce à ça, pour moi il y a peu de chances que ça n'arrive pas dans la CLI, donc euh, ça va forcément améliorer les choses en plus d'avoir une cohérence dans les outils de build à tous les niveaux. Et Bazel en plus fait des choses, il peut builder euh, du code C, du code Go, du code Java si vous voulez, donc c'est pratique dans les projets multi-techno. Et, élément intéressant aussi au passage, euh, il permet de faire des builds reproductibles avec du cache sur les bundles. Donc, rebuilder quelque chose qui n'a pas changé. Si quelqu'un à côté de vous l'a déjà buildé et que le hash est le même, il va aller le chercher en ligne plutôt qu'à le, le rebuilder chez vous. Donc, dans les meilleurs cas d'ailleurs chez Google, c'est des serveurs de build qui travaillent pour vous et sur votre machine, vous ne buildez quasiment plus rien. Vous dites, buildez ça, build ça en parallèle, ça se met sur plein de systèmes et ça revient. Donc quand on a en plus une infra qui, qui peut le faire, c'est top. Et le state management a été évoqué que dans les projets Angular, même en interne, le state management par défaut devient NGRX, ce qui permet donc d'avoir une confiance dans la plateforme. Donc c'est quand même des anciens Victor Safkin est un ancien de l'équipe Angular, il était sur le slide de l'inauguration d'Angular 2. Euh, ils ont monté Narwal et donc tout le state management autour de NGRX. C'est quelque chose qui arrive dans les projets de Google. Donc vraiment, ce que je voulais vous donner comme message aujourd'hui, c'est qu'Angular fait plein de choses, il évolue, il s'améliore et il est aussi là pour vous simplifier la vie à plein de niveaux. Il y a encore quelques limitations, mais le but depuis Angular 2, on a vraiment bien évolué et développé dans ce, sur cette technologie, c'est vraiment de plus en plus agréable. Donc merci à vous, merci d'être resté jusqu'au bout et euh, si vous avez des questions, je vous écoute.